Oh, ah, c'est des francophones. Ah, C'est vrai, c'est C'est des vrais bruxelles Bah ça va Vous êtes assez Non, ça ne fait pas Eh ben, vous avez bien bon raison Bonne euh, euh, Non merci, j'ai déjà assez billet Bonne car Bonne Va chercher la vodka ouais, ouais, ma Va chercher la vodka. Vas-y, ouais. les petits ouais. Explique-moi un peu, mon petit coup, parce que moi, On je viens... On va être sur Ah oui Ah ouais Et Où ça Là, ma couille Il y a le tram, ma couille Ouais Allez Amuse-toi, frérot Attention, traversant frère. Amusez-vous Amusez-vous Ouais bon, une soirée de Drum ça à l'aise. Ah, il a raté son bus Oh, il a raté son bus Oh, il Ouais Ouais. y hey, Joe y vas y vas y vas là bah tiens, on y va, c'est ouais, ouais. si euh, me Le Gadjo, il faut encore un coup de de cœur Ouais, ouais si tu dis Je suis pas Gadjo, moi je suis tigane Regarde, regarde, regarde Et vous voulez d'où vous ça Agile moi ah. vous êtes ici Parce que je loge les gars Si tu te mets en face et que tu hey, les, hey, les regardes tous, et que tu dis... Le train est là attends Attends, attends, attends tu veux une ouais. goutte de vodka Ouais. Tu te mets là, tu les regardes tous et tu dis eh, m vous baisse tous. MNS vous baisse tous Bon, ouais, je m'en rattrape bon, attraper la gueule non, après. Non, s'ils viennent te mettre la gueule, je suis <rire> là. moi, et moi je pas ah, à Moscou, là. Hein. On n'est pas là pour s'en foutre plein la moi, gueule. Pas hein pas oh, Attention, attention. Oh. Attrape il Oh, il y a de de sa fait, Vous de où, de Vous mon vieux Berger. Au flamand c'est des gosses qui s'amusent quoi c'est vrai quoi